Les espaces restreints entraînent leur lot de blessures invisibles. Celles faites aux femmes en sont une caractéristique frappante. Les chiffres sont éloquents. Durant la période de confinement, c'est 36% d'augmentation de violences faites aux femmes, selon la police nationale, et 5 fois plus de signalements, selon la plateforme du gouvernement. Pas facile de réagir quand les portes sont closes, ou lorsqu'il n'y a plus d'accès aux outils de communication. Pour nous éclairer, Béatrice Santos, spécialiste de la question de la violence faite aux femmes, Maîtresse de conférence au département d'études psychanalytiques du CRPMS, Université de Paris. Il y a les problèmes. D'habitude, les personnes, les femmes, ont accès à des lignes d'écoute, à des associations. Elles peuvent sortir, venir parler à quelqu'un. Il y a beaucoup d'associations. Quand même, le réseau, il est important, notamment en Ile-de-France. Quand elles sont à la maison et en plus à côté de la personne qui est euh, l'agresseur, cette idée de l'accès à ce qui pourrait les aider devient plus compliqué Donc il y a eu cette idée de rendre un espace où elles peuvent se rendre de manière légitime, la pharmacie, comme un espace sûr où elles pourraient venir et dénoncer de manière un peu secrète. Donc elles viennent et demandent un masque 19 euh, et cela est, est le signe pour les pharmaciens. qu'il faut prendre les coordonnées de ces femmes et les transmettre à quelqu'un qui pourrait accueillir cette euh, demande d'aide. Le dispositif mis en place de déclaration en pharmacie vous paraît-il suffisant Indépendamment de la crise sanitaire, cette question de financement des actions proposées par les associations, elle est toujours présente. Il y a eu cette idée euh, au début du confinement de débloquer de l'argent ou faire une demande au gouvernement de pouvoir permettre la séparation entre ces femmes euh, confinées et leurs agresseurs, dans l'essence de euh, payer des nuits d'hôtel euh, pour ces hommes agresseurs pour qu'ils puissent être bon, confinés euh, loin de leur, de leur famille. Vous pensez donc que le combat de la dénonciation faite aux femmes ne sera pas relégué au second plan euh, après le, les épisodes du confinement moi, je pense que tous ces combats euh, dont on parle dans la société et qui ont été un peu mis en suspens par euh, euh, les confinements, je pense qu'ils vont répondre. D'abord parce qu'il y a cette euh, augmentation dans leur euh, urgence, on l'entend parler et il y a plus de chiffres, mais aussi parce que les personnes ont envie, auront envie, je pense, de euh, continuer de s'engager. Donc oui, j'imagine bien.